Moi, je vais vous présenter des données. En fait, on, on a vu en fait, dans la présentation précédente des choses euh, très proches du terrain, du patient et de l'expérience quotidienne. Et moi, je vais vous présenter des choses euh, avec un autre zoom, hein, c'est-à-dire vraiment des données de santé publique euh, basées sur des phénomènes qui concernent des populations entières. Donc euh, je pense que les deux sont vraiment importants pour réfléchir et puis euh, ça va faire écho aussi à la question qui vient d'être posée sur certaines euh, maladies, puisque donc, on a évoqué le Parkinson, l'Alzheimer. Et là, en fait, euh, la question que nous nous sommes posées, c'était euh, comment les personnes qui souffrent de maladies mentales terminent euh, le, leur vie dans le cadre de leur cancer, en fait, euh, cancer en phase euh, terminale. Je vais vous expliquer pourquoi. On en est arrivé à cette question. Alors, euh, les maladies mentales, en fait, sont extrêmement fréquentes. Euh, on en parle de plus en plus euh, ces dernières années. Donc, c'est vraiment une prise de conscience parce que nous, évidemment, en tant que psychiatre, euh, ça fait donc, des années qu'on essaye d'alerter euh, l'opinion publique sur ces maladies qui sont euh, méconnues et euh, aussi bien d'ailleurs méconnues en général du grand public, que euh, de, des décideurs euh, et notamment des financeurs euh, pour la recherche, par exemple. Et euh, maintenant, euh, on sait, grâce à, à l'OMS qui a beaucoup participé aussi à la diffusion de ces informations, que la dépression est la première cause d'incapacité dans le monde euh, désormais et euh, que les maladies euh, mentales sévères comme le trouble bipolaire et la schizophrénie euh, sont de mieux en mieux connues euh, du grand en public, enfin, surtout pour le trouble bipolaire, parce que pour la schizophrénie, on a encore beaucoup euh, de chemin à faire. Il y a beaucoup de confusion, en fait, et de méconnaissance et euh, et ça, ça conduit en fait à une forme de stigmatisation des maladies mentales, donc qui a un terme maintenant qui s'appelle la psychophobie. Et donc, on milite aussi pour déstigmatiser ces maladies et on va voir en quoi la stigmatisation des maladies mentales peut expliquer une partie des résultats que je vais vous présenter. Donc, moi, je suis psychiatre à Marseille, à assistance publique des hôpitaux de Marseille. Je participe à un réseau de centres experts, en fait, sur, pour ma part, sur deux pathologies, donc la schizophrénie et la dépression résistante. Et donc, nous avons aussi des réseaux sur les troubles bipolaires. Donc, en fait, on essaye de coordonner la recherche en France, vous voyez, en essayant de quadriller au mieux euh, géographiquement, en fait, le, le territoire français pour permettre à tout euh, psychiatre ou à tout médecin traitant de nous envoyer, en fait, un patient qui a un trouble psychiatrique pour une évaluation et des recommandations de traitement. Donc, c'est un niveau 3, en fait, un, des centres de recours euh, qui sont complètement désectorisés. Et donc, le but étant, évidemment, d'améliorer euh, le soin délivré aux patients mais aussi d'acquérir de, des données de recherche pour améliorer le soin que le, nous délivrons tous les jours aux patients. Donc, dans, euh, la stigmatisation des maladies mentales, en fait, elle, elle concerne la santé physique dans la maladie mentale, c'est-à-dire que euh, les personnes qui ont euh, des troubles mentaux euh, ont souvent euh, des pertes de chance euh, concernant leur euh, santé physique, alors pour de multiples raisons, donc on aura l'occasion d'en discuter, euh, et euh, donc les Exemple le plus récent, en fait, c'est le Covid 19, pour lequel, en fait, nous avons publié euh, l'année dernière, donc c'était l'été 2020, les premières données de mortalité, en fait, de Covid 19 chez les personnes qui avaient des schizophrénies, des troubles bipolaires, et où on montrait une surmortalité. Et puis, nous avons conduit une méta-analyse sur l'ensemble des données publiées euh, dans plusieurs pays sur des populations entières. Et euh, donc euh, nous avons trouvé que, quel que soit le pays, en fait, les personnes qui avaient des troubles psychiatriques sévères euh, avaient plus de chances de mourir euh, du Covid-19 euh, lorsqu'ils étaient hospitalisés pour le Covid-19. Et ça, ça a conduit, en fait, euh, le CDC que vous voyez ici, qui est l'instance internationale pour les recommandations de traitement des maladies infectieuses à classer les maladies mentales parmi les facteurs de risque de COVID-19 sévères et de les lister prioritaires. Et ça a été le cas en France euh, grâce à notre étude. En février 2021, les personnes qui avaient des schizophrénies, et des troubles bipolaires ont été euh, listées prioritaires pour la vaccination, euh, puisque il s'agissait de choisir euh, les premières personnes vulnérables à vacciner à ce moment-là. Donc, dans le cadre du cancer qui nous rassemble aujourd'hui, euh, donc euh, nous savons qu'il y a des liens, malheureusement très importants, entre le cancer et les maladies mentales. C'est-à-dire que les personnes qui ont des maladies mentales, donc là, on se focalise sur trois grandes maladies mentales qui sont la dépression, le trouble bipolaire et la schizophrénie. Ces personnes ont plus de chances euh, de, enfin, chances entre guillemets, bien sûr, je parle en termes de statistiques, plus de risques euh, de mourir euh, d'un cancer que la population générale. Et c'est, le cancer est la première cause de mortalité après 35 ans dans ces maladies, sachant que c'est le suicide avant 35 ans. Donc, la perte d'espérance de vie, elle est majeure, puisqu'on voit que pour la schizophrénie, par exemple, quand on a une schizophrénie et qu'on est un homme en France, on a, on a huit ans d'espérance de vie, pardon, 17 ans d'espérance de vie en moins et huit ans quand on est une femme avec une schizophrénie. Donc, c'est vraiment énorme, malgré les efforts de plus de trois décennies d'alerte sur ces problématiques et d'essayer de mettre en place des choses pour améliorer ceci. Et donc, on sait aussi que les femmes qui ont des schizophrénies ont deux fois moins de chances de recevoir un dépistage du cancer du sein et que les personnes qui ont des troubles bipolaires ont aussi des risques augmentés de, de cancer. Donc, en fait, il y a tout un courant de littérature qui montre qu'il y a une problématique à la fois avec un taux augmenté de survenu de cancer, mais aussi un problème de dépistage qui fait que les, les patients ont une perte, une perte de chance, malheureusement, liée à leur maladie mentale. Donc euh, par exemple dans la schizophrénie, euh, les personnes qui ont des schizophrénie ont 50% de chance de plus, enfin de risque de plus de mourir de leur cancer par rapport à la population générale. Et euh, on constate une augmentation récente de la mortalité par cancer, notamment de cancer du poumon, du sein et du côlon dans, dans cette population. Euh, il y a une partie de l'explication qui peut provenir du fait que certains antipsychotiques augmentent euh, le taux de prolactine, augmentent le risque de cancer du sein, mais ça ne suffit pas à expliquer l'ensemble de l'augmentation de la mortalité par cancer. Donc à partir de là, en fait, on a voulu savoir comment se passait la fin de vie, c'est-à-dire les donc euh, alors euh, la définition de la fin de vie, elle est variable mais euh, donc euh, généralement on choisit les 30 derniers jours de vie et ce qui rend le sujet compliqué, bien sûr, dans la pratique, c'est qu'on ne sait pas euh, à quel moment la personne va mourir. Donc euh, ce sont des données qui sont donc rétrospectives euh, et évidemment après c'est on va discuter euh, comment les transposer et que faire en fait pour changer ça et là c'est plus compliqué. Donc pour savoir ce qui se passait pour la fin de vie des personnes qui avaient des maladies mentales, nous on, nous sommes allés sur la base du PMSI, c'est une base nationale des données d'hospitalisation, c'est la base qui est remplie par tous les médecins quand ils reçoivent un patient, dans laquelle ils euh, mettent le diagnostic, et puis on a des données qui concernent l'hospitalisation et euh, le, certains actes euh, qui ont été reçus au cours de l'hospitalisation. Donc, cette base, en fait, elle s'intègre dans une base plus plus globale, en fait, qui est maintenant est le SNDS, mais euh, que nous n'avions pas au moment des analyses, puisque donc là, on s'était focalisé sur 2013-2018. Et euh, donc, euh, je vous en parlerai dans les perspectives. On souhaitait très utiliser maintenant les données de l'assurance maladie aussi pour euh, étudier les parcours des personnes. Donc ici, vous voyez les, les articles que nous avons publiés sur le sujet. Donc euh, on, on a différencié à la fois les maladies mentales entre elles et puis les cancers entre eux, parce qu'on voulait voir euh, si euh, les problématiques étaient les mêmes quand on était dans un cancer en phase terminale, un, un cancer du sein, un cancer du poumon, et si c'était la même chose euh, dans la schizophrénie, dans le trouble bipolaire et euh, dans la dépression. Et on a trouvé à la fois des choses communes et des choses euh, différentes. Donc... Euh les mauvaises nouvelles en fait, que nous rapportons, c'est que euh, donc les patients qui meurent euh, de, ce can de cancer avec une schizophrénie meurent 8 ans plus tôt que les autres personnes qui n'ont pas de troubles mentaux. Et pour les troubles bipolaires, c'est 5 ans plus tôt. Là, je ne vous l'ai pas mis, mais pour euh, la dépression, en fait c'est 3 ans plus tôt. Donc, euh, on voit un hein, des âges, donc, euh, âge moyen de décès 63 ans pour la schizophrénie, 66 ans pour le trouble bipolaire, donc des personnes qui meurent euh, jeunes euh, de leur cancer. Et globalement, en fait, le résultat, euh, qui est le plus marquant, en fait, de, sur lequel je tiens à insister, c'est qu'en fait, en fin de vie, les personnes qui ont des, des troubles mentaux euh, reçoivent moins d'actes de haute intensité. C'est-à-dire, comment définir la haute intensité Ce sont des actes qui visent à prolonger la vie. Donc, par opposition aux, aux soins palliatifs qui ont pour but de soulager la souffrance et d'accompagner, comme on l'a vu dans la première présentation, euh, dans la mort. Et donc ces patients avaient plus d'admissions en soins palliatifs au moment de leur mort. Donc on pourrait se dire à première vue, euh, ben finalement c'est plutôt bien, parce que normalement les recommandations, c'est que les personnes au moment euh, de leur décès euh, soient prises en charge en soins palliatifs. Alors c'est pas forcément l'unité de soins palliatifs, Comme on l'a dit, ça peut être des actes ambulatoires, c'est juste des équipes de soins palliatifs qui peuvent aussi prendre en charge les personnes dans d'autres services et euh, mais en fait euh, ça n'explique pas la différence en fait avec les personnes qui n'ont pas de troubles mentaux ça veut quand même dire que euh, il y a un arrêt euh, des soins et donc il provient du fait qu'on ne peut pas prédire euh, à quel moment euh, le, le patient va mourir dans tous les cas alors il y a certains cas où on sait euh, qu'il n'y a plus d'indication à prolonger euh, la vie, à faire des actes de prolongation de la vie, et qu'il faut au contraire accompagner. Mais ce n'est pas le cas dans toutes les situations. Et ce que l'on constate, c'est que normalement, on ne devrait pas voir de différence entre les personnes qui ont des troubles mentaux et les autres. Et malgré ça, en fait, on en voit et ils reçoivent moins d'actes visant à prolonger la vie. Alors si on prend des exemples précis pour se faire une représentation, pour les femmes qui ont un cancer du sein et qui ont des troubles mentaux sévères, que ce, que ce soit une schizophrénie, un trouble bipolaire ou une dépression, elles reçoivent moins de chirurgie, moins d'endoscopie, moins de chimiothérapie et euh, sont moins souvent admises dans les services de soins intensifs ou de réanimation dans leurs derniers mois de vie. Et puis on a confirmé aussi le problème de dépistage hein, qui était, euh, dont j'avais déjà parlé, c'est-à-dire qu'en fait le délai entre le diagnostic de cancer et le décès est plus court chez les femmes qui ont des troubles mentaux que chez les femmes qui n'en ont pas. Donc ça veut dire qu'il y a une double question, en fait, à la fois sur la fin de vie, mais aussi sur le, le dépistage du cancer, donc dès le départ de la prise en charge du cancer. Dans le cancer du poumon, c'est euh, la même chose. Donc, cette fois, on était à la fois chez les hommes et chez les femmes et on s'est concentré sur le cancer du poumon parce qu'en fait, la, les maladies mentales sont associées à des, for... à des taux de tabagisme plus importants euh, que le reste de la population. Donc ça, c'est quelque chose qui maintenant est bien connu. Maintenant, on sait que le tabac, c'est un facteur causal de maladies mentales. Donc euh, le tabac augmente le risque de faire une dépression et même une schizophrénie à l'adolescence. Les adolescents fumeurs de tabac ont deux fois plus de risque de déclencher une schizophrénie. Maintenant, c'est démontré. Et donc euh, il y a une banalisation du tabagisme en psychiatrie hein, qui est très nette, euh, pour la, contre laquelle j'essaye de, de lutter, mais c'est vraiment pas évident en fait, il y a une, une résistance très importante, pas seulement, enfin je parle pas que des patients, je parle vraiment aussi des équipes de psychiatrie, il y a une culture du tabac qui est quand même très ancrée, plus que dans des services non psychiatriques, et euh, donc les patients qui avaient des cancers du poumon en fait recevaient moins euh, de chimiothérapie et moins de chirurgie, euh, les patients avec des maladies mentales recevaient moins de chimiothérapie et moins de chirurgie que ceux que les patients qui n'avaient pas de maladie mentale. Et là encore, on retrouvait un délai plus court entre le diagnostic et le décès, ce qui évoque un, aussi un problème de dépistage. Donc en fait, on voit dans ces deux exemples, j'ai choisi donc les deux cancers les plus fréquents, euh, que la maladie mentale est quand même associée à une perte de chance et à des différences de prise en charge de fin de vie. Alors une des explications, donc tout euh, n'est pas. Euh, forcément négatif, hein, il faut essayer donc juste de, de comprendre ce qui se passe, euh, c'est que du côté des soignants, en fait, euh, le, il y a plusieurs traitements qui, pour lesquels il faut évaluer le bénéfice et, euh, et le risque. Et dans le cadre des patients psychiatriques, euh, par exemple, pour les chimiothérapies, il y a des protocoles très stricts d'observance. Et on sait que les patients psychiatriques peuvent avoir plus de problèmes que d'autres patients à, à bien observer leur traitement pour des problèmes, par exemple, cognitifs. C'est-à-dire que les maladies mentales peuvent altérer la capacité à penser, à prendre un, un traitement, à se rendre à son rendez-vous, à, à être à l'heure, et, euh, et donc altérer l'observance. Et donc, dans ces cas-là, il peut y avoir des médecins qui, euh, qui disent ben, « on n'y va pas parce que c'est trop dangereux, on risquerait de faire plus de mal que de bien ». Ça, ces interprétations, en fait, euh, elles ont été faites avec l'équipe de soins palliatifs de Marseille, hein, c'est le professeur euh, Salas avec lequel euh, j'ai discuté. Et euh, parce que moi-même, en fait, je ne travaille pas en, en soins palliatifs. Je suis psychiatre de formation. Je travaille en santé publique, mais du coup, on a fait ces, euh, ces travaux avec l'équipe de soins palliatifs de Marseille. Et donc, euh, l'autre explication, c'est aussi que les patients psychiatriques euh, sont plus à risque de faire des complications post-opératoires de leur chirurgie et que c'est peut-être un frein en fait à la délivrance de la chirurgie euh, chez ces patients. Tout ceci, ce sont des hypothèses, hein, ça n'a pas été démontré, en fait, c'est ce que devront... Euh, explorer les, les futurs travaux, notamment euh, qualitatifs, hein, pour euh, explorer euh, ce qui se passe concrètement au cas par cas, parce qu'il y a probablement euh, énormément de situations individuelles différentes. Et donc là, on, on essaie de synthétiser déjà les données qui étaient issues à la fois de la littérature scientifique et de l'expérience clinique à Marseille. Donc euh, les barrières euh, au niveau euh, du soignant, c'est aussi peut-être que les personnes qui ont des maladies mentales peuvent être exclues de la prise de décision. Alors c'est le même problème que... Qu'on l'a dit par exemple pour, pour les démences, hein, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une maladie qui peut altérer en fait le fonctionnement de l'esprit, ça peut faire qu'on va prendre des décisions différentes parce que la participation du patient n'est pas la même. Donc dans le cadre des maladies mentales, avec peut-être une plus grande fragilité émotionnelle et euh, une question sur leur compétence à décider, notamment quand ce sont des maladies qui altèrent la capacité à consentir, comme des schizophrénies qui peuvent être en phase euh, décompensée ou encore active, puisque donc la schizophrénie c'est une maladie mentale qui euh, s'accompagne euh, de perte de contact avec la réalité dans certains cas, et donc il peut aussi altérer la capacité de, du patient à comprendre les soins qu'on lui propose et à les accepter. Et donc, un autre problème, c'est un problème de fragmentation sociale aussi, c'est que les individus qui ont des troubles mentaux aux âges auxquels on est en train de les étudier, c'est-à-dire autour de, on l'a vu, de 65-70 ans, euh, souvent sont très isolés parce que leurs euh, par, leur propres parents sont souvent décédés et donc ils peuvent être institutionnalisés, par exemple. Et donc, il y a moins souvent des proches présents qui peuvent participer aussi aux décisions et soutenir. Et donc, ça, ça peut être aussi euh, un, quelque chose qui va influencer les décisions médicales. Et donc, euh, nous, on le sait au quotidien, en psychiatrie, hein, les, les parents de personnes qui ont des troubles mentaux nous disent mais que va devenir notre enfant après notre mort c'est une grande inquiétude et euh, donc euh, dans le cadre du Covid on a vu aussi qu'il y avait tout un questionnement autour des EHPAD et de la surmortalité en EHPAD surmortalité Covid en EHPAD d'une façon générale mais en particulier aussi chez les personnes qui avaient des troubles mentaux parce que nous on, on avait retrouvé qu'ils étaient euh, deux fois plus en provenance d'EHPAD euh, que les personnes qui n'avaient pas de troubles mentaux euh, pour les hospitalisations euh, pour Covid sévères donc euh, il n'y a pas de débarrière que au niveau euh, des soignants, donc c'est aussi au niveau des, euh, des patients. Les trois maladies que j'ai citées, en fait, ont le point commun de toutes s'accompagner d'épisodes dépressifs caractérisés, donc des dépressions cliniques qui peuvent être parfois sévères, et on sait que la présence d'une dépression va modifier l'acceptabilité des traitements, et euh, si vous êtes face à un, un patient qui est en désespoir, qui ne veut plus vivre, évidemment ça va complètement influencer la prise en charge. La question c'est est-ce que ce désespoir euh, il est euh, entre guillemets euh, euh, libre, euh, est-ce qu'il provient d'un libre arbitre, ou est-ce qu'il est influencé par l'état mental de la personne qui peut être en état de dépression et qu'elle pourrait euh, demander d'autres Soins si elle n'était pas en état de dépression. Donc, ça, c'est des questions qui sont très compliquées et qui nécessitent des réunions pluridisciplinaires. Ah, un autre point qui est important aussi dans la, la maladie mentale, c'est que toutes ces données-là, malheureusement, s'expliquent aussi par le fait que beaucoup de patients n'ont pas de médecin traitant déclaré et donc le suivi, la coordination des soins de la santé physique est souvent déficiente chez ces patients et que souvent le psychiatre est le seul médecin qui voit ces patients et que c'est compliqué de les envoyer chez d'autres spécialistes pour des raisons de, qui proviennent du patient aussi. Euh, qui ne veut pas forcément aller voir un autre spécialiste avec la peur, par exemple, d'un diagnostic, ce qui peut expliquer des diagnostics tardifs et un pronostic euh, plus sévère donc, le, une des raisons aussi de l'admission plus fréquente des malades mentaux en, en soins palliatifs, c'est que ce sont des unités qui sont réservées aux cas complexes. Et dans les cas complexes, il y a les patients qui peuvent présenter des troubles du comportement, de l'agressivité, euh, puisque donc, certaines maladies mentales peuvent s'accompagner de symptômes de persécution, par exemple. Et donc, c'est pas toutes les personnes qui ont des maladies mentales. Hein, bien sûr, là, on essaie juste de, de réfléchir aux différentes situations qui peuvent se produire. Et donc, ça rejoint la question qui avait été posée, par exemple, sur euh, la démence, euh, où il peut y avoir aussi des troubles du comportement et une incapacité de la personne à consentir aux soins, et que ça, ça va forcément influencer les soins qui vont être proposés à la personne. Une autre chose importante, c'est que les, le personnel qui travaille dans les services de médecine chirurgie obstétrique rapporte euh, quasiment systématiquement pour tout, toutes les personnes que j'ai interrogées qu'ils n'ont pas de formation à accueillir les patients psychiatriques qu'ils ne savent pas comment faire et que ce sont des patients qui du coup sont vraiment stigmatisés parce que quand le téléphone sonne et qu'on dit euh, j'ai un patient euh, pour euh, pour votre service et que qu'ils euh, entendent qu'il vient de psychiatrie c'est tout de suite très péjoratif parce que ça va être un patient qui est perçu comme plus difficile à prendre en charge et c'est vrai c'est un patient qui va demander plus de temps il y aura des traitements qui vont être co-prescrits, des difficultés d'adaptation médicamenteuse et puis potentiellement voilà une nécessité de prendre plus de temps pour expliquer les soins, tant que non pas forcément le personnel, et surtout ce ne sera pas valorisé, c'est-à-dire que l'acte n'est pas mieux valorisé chez euh, une personne qui a un trouble mental que chez quelqu'un qui n'en a pas. Et donc une des propositions euh, que l'on pourrait faire, c'est déjà de mieux valoriser ce travail-là, en fait, pour reconnaître la, la charge des soignants qui prennent en charge euh, ces patients qui sont, euh, qui sont compliqués, euh, parce qu'il faut prendre en compte plusieurs paramètres, comme on l'a vu. Donc en résumé, en fait le, le cancer, c'est la première cause de mortalité dans les maladies mentales après 35 ans et euh, la perte d'espérance de vie elle reste très élevée dans ces maladies. Les personnes concernées euh, reçoivent moins de dépistage pour le cancer du sein et du poumon, par exemple, que le reste de la population, elles ne reçoivent pas les mêmes soins euh, de fin de vie pour de multiples raisons donc il faudrait euh, explorer plus avant et dont on, on peut discuter maintenant. Et enfin, euh, la coordination interdisciplinaire qui est un enjeu majeur, euh, ainsi que la formation des équipes euh, qui travaillent euh, dans les services euh, de, de fin de vie pour euh, pouvoir faire face aux différentes situations euh, que j'ai présentées. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour, euh, pour cette recherche vraiment très importante et l'exposé de, de tous ces constats. Euh, c'est vraiment des, des constats aussi qui montrent le, la nécessaire articulation entre la recherche quantitative, c'est-à-dire on a maintenant les chiffres qui démontrent, qui démontrent ces, ces, ces problèmes de perte de chance et de perte d'espérance de vie et on a envie de les comprendre, donc comme vous le disais à un moment donné, il faudrait aussi de la recherche qualitative, alors peut-être pas que, mais en partie aussi de la recherche qualitative pour essayer d'avoir des facteurs explicatifs et de, euh, de démontrer... Euh, euh, ou pas la, la, la validité des différentes hypothèses que vous, que vous avez évoquées. Euh, est-ce qu'il y a des choses, déjà, des perspectives que vous, vous êtes en train de développer en termes de recherche, justement, pour aller vérifier ces les différentes hypothèses, euh, peut-être d'un point de vue qualitatif, ou est-ce que c'est d'autant de sujets que vous mettez euh, à disposition, euh, sachant qu'il faut aller creuser toutes ces questions-là maintenant pour mieux comprendre alors en fait, c'est vrai qu'à titre personnel, moi je fais de la recherche quantitative, donc du coup je m'intéresse d'une façon générale en fait à, à toutes les problématiques pour améliorer les, les soins des personnes qui ont des maladies mentales, donc le cancer en fait partie, mais j'ai mm -hmm. travaillé donc, comme je l'ai dit aussi sur le Covid-19 et puis je travaille sur d'autres, là actuellement je travaille sur la grossesse par exemple, la prise en charge des, des femmes qui ont des maladies mentales et de leur, leur nouveau-né. Euh, donc c'est n'est euh, pas limité au cancer. Et par contre, on travaille avec euh, Coraligandry dans le réseau Canopé en fait, sur euh, justement cette problématique euh, du cancer et de la maladie mentale. Et je sais qu'il y a des personnes qui euh, développent justement des, de la recherche qualitative actuellement sur ce sujet. Donc ce ne sera pas moi, à titre personnel, qui, qui vais le conduire. Mais, mais en tout cas, ces chiffres maintenant ont été euh, publiés. Et donc, euh, euh, son suivi, ça ne va pas s'arrêter là, en fait. Ouais, est que c'est vraiment important d'arriver à comprendre pour éventuellement trouver... Euh... Des, euh, des leviers d'action pour essayer d'avoir des recommandations pour améliorer euh, améliorer la, la, la situation des, des patients. Alors, il y avait une petite question dans le chat, ensuite je, je passe la parole, je pense, à, à Régis Aubry et Saradochi qui ont allumé leur caméra, mais il y avait une petite question dans le chat qui était adressée aux organisateurs, mais je vous la pose. Euh, des directives anticipées et si possible des personnes de confiance dans ces situations-là. Alors, on comprend que c'est compliqué avec tout ce que vous avez exposé, mais est-ce qu'il y a quand même aussi, euh, est-ce que ça peut être parfois des, des leviers Hum. Donc ouais, oui, oui c'est une bonne question et c'est vraiment bien, un outil est, qui est, est très important. Parce que ça ne concerne pas que la fin de vie, bien sûr. En fait, les directives anticipées, on essaye de les débloquer à toutes les étapes de la prise en charge de la maladie mentale. Parce qu'on sait que les personnes ne vont pas avoir les mêmes décisions euh, en fonction de l'état de, de, de leur santé mentale dans lequel elles sont. Et on leur demande au maximum de prendre des décisions anticipées quand elles sont stabilisées, qu'elles sont en pleine possession de leurs moyens pour dire quels sont les soins qu'elles souhaitent recevoir dans des moments où elles ne seraient pas en mesure de consentir au soin ce, ce qui est très important. Donc ça, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Après, on est face à des barrières qui sont vraiment très techniques, c'est-à-dire où trouver l'information, où la recueillir, comment faire en sorte que tous les soignants reçoivent cette information et sachent où elle est stockée, parce qu'en plus, il y a des logiciels différents pour la psychiatrie et pour les médecines chirurgies ostétriques. Donc on essaye vraiment de, de coordonner mieux tout ça, en fait. Là, par exemple, à Marseille, on va passer le logiciel de psychiatrie, va être fusionné avec le logiciel de médecine chirurgie obstétrique, ce qui pose des questions aussi après éthique, parce qu'on se dit, est-ce qu'il est qu y a des informations auxquelles, euh, enfin sensibles, euh, auxquelles euh, tous les soignants ne, ne devraient pas forcément avoir accès Enfin voilà, il y a plein de questions qui se posent autour de ça. Mais effectivement, je pense que l'avenir, ce sera le recueil euh, systématique de ces directives anticipées qui, qui sont capitales, effectivement. Euh, la question, c'est un peu comme pour le don d'organes, hein, c'est-à-dire que les personnes ne se sentent pas forcément concernées, et au moment où elles sont concernées, euh, ben, c'est... Euh, là dans le cadre du cancer souvent il y a quand même du temps donc ça pourrait être fait mais, euh, mais c'est jamais très simple en fait de, je ne sais pas s'il y a une expérience de personnes qui justement accompagnent euh, des personnes qui ont, un, qui ont des cancers en phase terminale mais de, voilà, de poser ces questions là de, de dire euh, quels sont les actes de haute intensité que vous souhaiteriez recevoir et à quel moment du cancer il faudrait les poser euh, c'est des questions qui sont compliquées surtout chez des patients qui ont des troubles psychiatriques et qui du coup sont fragiles aussi Régis, vous vouliez euh, réagir Oui, très rapidement, parce que je, ça fait écho à une étude qui avait été menée à, un peu sur le même modèle que le, que le vous avez rapporté, que je trouve très intéressante, une étude qui avait été menée chez les personnes qui ont des, une altération, des troubles cognitifs modérés euh, où on trouvait un peu les mêmes, on faisait les mêmes constats. C'est Lucas Morin qui avait publié ce, ce, ce travail, -là, mais on faisait les mêmes constats euh, d'un accès à... Euh, très retardé très limité tant aux soins au traitement spécifiques qu'aux qu qu soins palliatifs avec euh, euh, évidemment les limites là aussi d'une étude euh, quantitative mais euh, euh, un vrai questionnement de fond c'est à dire est ce qu'au motif que quelqu'un a ou des, une maladie psychiatrique, ou des troubles cognitifs, cet accès aux soins devrait être limité. C'est une, une question intéressante. Je ne sais pas si vous avez fait ce lien avec ces études sur les personnes présentant des troubles neurocognitifs. Oui, tout à fait, merci beaucoup pour cette question, M. Aubry. Le, pour nous, c'est un, un continuum, c'est-à-dire qu'on parle de maladies mentales, mais en fait, c'est toutes les maladies, par exemple, les démences ne sont pas classées actuellement dans les maladies mentales, c'est dans les maladies neurodégénératives, neurologiques, mais la, la problématique est la même, c'est-à-dire que quand on est face à une personne qui n'a plus la pleine possession de son esprit, euh, ça modifie forcément sa capacité à comprendre le soin et à l'accepter et à demander ou refuser le soin en fait. Et donc du, et donc la question éthique c'est euh, euh, quelle décision doit-on prendre dans cette situation si justement il n'y a pas eu de directive anticipée, ce qui est quand même la majorité des cas, euh, et que donc on est dans des situations un peu d'urgence où il faut décider euh, est-ce qu'on fait un acte qui vise à prolonger la vie ou pas. Et, euh, et, et par contre, il y a, y a des choses qui sont assez édifiantes, mais qu'on ne voit pas que dans la fin de vie cancer. Hein. Là, sur le, les admissions en réanimation, par exemple, que j'ai évoqué, il euh, y, a, y a une vraie question en fait sur euh, le, la prise en charge des, des personnes qui ont des troubles mentaux en réanimation, en fait, euh, où on voit des différences d'admission, en fait, euh, à critères égaux par ailleurs, en fait. Donc ça, c'est du cas par cas. C'est pas, enfin, on ne peut pas faire de généralité, hein, mais. Euh, mais c'est vrai que ça, ça, ça, pose, ça pose des questions. Merci. Sarah, oui, vas-y. Merci Elodie. Merci beaucoup, euh, Guillaume Font, pour cette, cette présentation remarquable. C'est vraiment des chiffres qu'on attendait depuis longtemps, ces chiffres-là, de, de caractérisation de la, de la perte de chance, parce que ça peut éventuellement, indépendamment de l'aspect éthique, se traduire en, en aspect économique, peuvent peut-être donner le moyen aux au, au psychiatre de, de travailler mieux. Et c'est vrai que cet aspect de perte de chance, c'est l'enjeu majeur quand même de la psychiatrie de liaison et de la psychoncologie. Alors, deux petites remarques qui sont des pistes, je pense, de recherche qualitative, c'est pour ça que je les formes. Une sous de président de la Cité française et les francophones de psychoncologie, c'est que la, le point que ça touche sur cette, cette capacité d'accès aux soins des patients atteints de maladies mentales, c'est la représentation qu'on va avoir de leur liberté de décision qui est euh, souvent euh, prise sur, le, sur un mode euh, théorique, sur un mode dogmatique et pas sur un mode clinique. C'est-à-dire que la capacité de liberté de décision d'un patient atteint, atteint de maladies psychiatriques, qui n'est pas à mettre en cause d'un point de vue légal, c'est n'est pas ce que je veux dire. Mais s'il y a des troubles du comportement, on va assez vite, devant un malade qui a des troubles du comportement, quelle que soit leur origine, aller chercher un psychiatre pour faire céder le troubles du comportement. Mais quand il s'agit de comportement pour soi, et donc de liberté décisionnelle, on va beaucoup plus mettre en avant la notion de liberté, de respect de l'autonomie. Ce qui, je pense, est une vraie question de fond, dans, dans la capacité à, à prendre en compte les patients, parce que la vraie question, c'est l'interprétation clinique de leur capacité de décision qu'elle se traduisent par un problème de comportement ou par une décision. C'est très compliqué mais je pense qu'on a vraiment des pistes de recherche euh, à la fois en termes cliniques comment on caractérise la liberté à consentir c'est un vrai, une vraie question, mais aussi dans la représentation qu'on en a et euh, je suis vraiment euh, frappée en tant que psychiatre de comment il est facile de se faire opposer le, le caractère de diverticide lorsqu'on évoque le fait qu'une capacité de décision d'un patient interné de évolue maladie psychiatrique évolutive puisse être engagée, alors que quand le même casse la porte d'un magasin, là il n'y a aucun problème. Euh, ça c'est une première remarque. Et la deuxième, c'est sous la casquette de président du centre national des soins palliatifs et de la fin de vie, parce que euh, la question se pose, je pense, de manière aiguë dans le, certaines décisions de fin de vie. Ça a été évoqué. Et notamment des demandes d'adaptives à mourir qui peuvent quelquefois sous-tendre des demandes d'arrêt des traitements et des demandes de sédation, qui peuvent quelquefois sous-tendre pas bah, systématiquement. Mais dans ces demandes-là, il est assez, euh, euh, comment dire, il peut être assez consensuel de faire appel à un psychiatre si la maladie psychiatrique est identifiée. C'est même pas toujours le cas, mais si elle est clairement identifiée. En revanche, il y a toutes les situations où elle peut ne pas être identifiée et toutes les situations des nouveaux. Et là encore, je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais ma question elle est vraiment en termes d'appel à la recherche, mais il y a vraiment une question de fond pour qu'on arrive à avoir un raisonnement clinique vis-à-vis -vis de ces patients et pas un raisonnement d'abord dogmatique euh, théorique, enfin, marqué en tout cas par nos représentations et pas par ces réalités. Je serais ravie que ces pistes de recherche qualitative intéressent quelqu'un à la plateforme. Mais ça, je, je ne peux que, que souscrire à tout ce, qui est, sous ce que vous avez dit. Merci beaucoup pour votre retour. Effectivement, je suis complètement d'accord. En fait, le grand problème de la psychiatrie, c'est la frontière entre la liberté et la contrainte, En fait, c'est-à-dire à partir de quel moment on considère que la personne n'a plus sa capacité, son libre-arbitre. Et, euh, et ça, c'est à toutes les étapes de la maladie en fait, et effectivement comme vous l'avez dit c'est quand il y a un trouble à l'ordre public, là tout de suite tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut contraindre et par contre quand la personne dit euh, je refuse des traitements qui pourraient me sauver la vie ou euh, prolonger mes vie, ça, ça, ça pose une question, après il y a la réalisation pratique c'est à dire quand la personne s'oppose euh, à ses soins, ben, ça, concrètement elle ne vient pas et, voilà. et puis après il y, a, il y a aussi toute la dimension de la dépression non diagnostiquée non traitée, donc ce qu'on a fait aussi à Marseille, c'est qu'on a rencontré les les les oncologue en fait, euh, donc euh, on s'est concentré sur le cancer du sein chez la femme parce qu'il euh, fallait commencer quelque part et qu'on euh, avait vu les chiffres que je vous ai présentés et qu'on s'est dit euh, c'est peut-être un bon moyen de commencer euh, et en fait euh, de, déjà aussi d'avoir de, euh, enfin, des recommandations claires sur le dépistage de la dépression dans le cadre du cancer, c'est une banalisation effectivement euh, de la dépression en disant c'est bien normal d'être dépressif quand on a un cancer et qu'on pourrait traiter et aider en fait des personnes qui euh, ne sont peut-être pas correctement aussi dans ce contexte-là. Enfin, ça ouvre encore une autre question qui est vraiment le dépistage des, euh, des complications psychiatriques du cancer, en fait. Mais c'est vrai qu'on pourrait déjà, je ne sais pas si vous, bah, ça paraît compliqué, donc je ne suis pas sûre que ces données, vous ayez pu les recueillir, mais si on considère que la pathologie psychiatrique, en fait, est juste une double pathologie, euh, je pense qu'il ne serait pas imaginable dans une RCP de ne pas faire accéder un patient aux soins pour des raisons cardiologiques sans avoir demandé un avis cardiologique. Alors que dans mon expérience, ça ne pose pas le problème majeur de le faire pour des raisons psychiatriques, sans qu'il ait vu un psychiatre. Et là aussi, ça pourrait être une donnée intéressante à, à recueillir. C'est que dans ces cas d'accès de, de, libre de soins, dans quel cas y a-t-il pu y avoir un avis spécialiste, un diagnostic, voire un essai de soins on, on peut rêver, mais, mais, mais en tout cas, là encore, quelque chose qui relève d'une même rigueur clinique. Hum. Mais je ne sais pas si j'imagine que ça, c'est des données que vous n'avez pas pu collecter dans le cadre d'une enquête épidémiologique. Non, parce que avez, effectivement, non. On n'a pas les actes à l'intérieur des hospitalisations, donc on ne sait pas finalement quels professionnels ont vu les personnes. Et on n'a que les actes réalisés, donc chimiothérapie, chirurgie, oui. euh, voilà. Et, euh, et puis euh, une autre chose aussi, hein, c'est que euh, comme euh, j'ai parlé de la stigmatisation de la maladie mentale, mais il y a la stigmatisation des psychiatres qui va avec celle de la maladie mentale. Et qu'il euh, y a aussi, il faut le dire, hein, euh, une stigmatisation des psychiatres par les patients psychiatriques. Il y a des patients psychiatriques qui ne veulent plus voir de psychiatres ou qui ne veulent pas en voir du tout euh, avec une représentation de ce qu'est le psychiatre, qui veut dire que qu'on a une maladie mentale. Et puis, euh, entre collègues aussi, une représentation de la psychiatrie qui parfois n'est pas très favorable aux psychiatre, malheureusement. enfin ça C'est une appréciation, euh, c'est pas basé sur des études, hein, c'est de, <rire> de l'expérience personnelle. Ouais. Euh, ouais, merci beaucoup et je vais juste vous poser une dernière petite question qui était, qui était dans le chat avant qu'on qu prenne une pause. Euh, c'est Nadia Verrier qui vous demande si vous avez des informations sur la, la, ces prises en charge aussi dans d'autres pays. Est-ce qu est que en fait, les, les chiffres que vous avez pu observer en France sont comparables à ce qui peut se passer dans d'autres pays ou est-ce que les données sont manquantes encore pour l'instant Alors en fait le, le seul pays, euh, on n'a aucune explication pour ça, le seul pays qui a publié ces données c'est Taïwan. <rire> voilà. En fait, ils ont, les, ils, ils ont les mêmes constats que nous, c'est que les personnes qui ont des schizophrénies reçoivent moins d'actes de, de, de haute intensité. Donc, en fait, on se dit que... Et donc, quand on, nous, par contre, on a comparé pour le Covid, du coup, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas d'autres études sur fin de vie du cancer. Et c'est pour ça que nos études ont, ont été très favorablement accueillies au moment des, des soumissions, parce que c'est vrai qu'il y avait un manque de données sur ce sujet au niveau mondial, en fait. C'est-à-dire on ne sait pas comment les personnes qui ont des troubles mentaux terminent leur vie en disant « un cancer fait terminal, en en terminale ». Hmm, ok. Bah, voilà. Encore une autre piste de recherche pour euh, peut-être répliquer euh, ces, ces, ces données-là au niveau européen, euh, en tout cas dans d'autres pays. Ouais. Bah, merci beaucoup encore une fois, effectivement, pour ces chiffres qui sont vraiment très, très, très importants. Donc, euh, merci beaucoup, Guillaume Font.